Piscine hors sol, réalisation de l'assise. Il existe une multitude de modèles de piscine hors sol, rondes, ovales, rectangulaires ou hexagonales, du type autoporté, gonflables ou rigides, toutes ont un point commun, elles ont besoin d'une assise stable et de niveau. Dans cet article, nous allons voir comment réaliser cette assise. Évidemment, la configuration du sol a une grande importance sa planéité, plat ou pentu, sa consistance, terrain dur et stable ou remblé, etc. Nous parlerons dans cet article d'un emplacement relativement plat et d'un sol dur. Cette piscine sera ronde et d'un diamètre de 5 mètres. Après avoir choisi l'emplacement, nous plaçons au centre un piquet de fer. Sur ce piquet, nous attachons par une boucle un cordeau solide. A l'autre bout de ce cordeau, nous plaçons un second piquet de fer. La longueur du cordeau entre les deux piquets sera précisément de 280 cm. Le cordeau bien tendu, à l'aide du second piquet, nous tracerons sur le sol par un mouvement circulaire autour du piquet central un cercle de 560 cm de diamètre. Ceci fait... Muni d'une bombe de peinture traceuse de chantier, nous marquons durablement la circonférence de ce cercle en maintenant le tracé à l'intérieur du cercle. Ensuite, nous nettoyons l'intérieur du cercle en décaissant de quelques centimètres. Nous calculons ensuite la circonférence de ce cercle. Nous allons créer à l'intérieur de ce cercle, un hexadécagone, c'est-à-dire un polygone à 16 côtés. Nous calculons donc la longueur de ces côtés. Nous utiliserons des lambourdes en traitée autoclave de dimension 7 cm sur 4,7 cm et 240 cm de longueur. Nous connaissons donc la longueur des morceaux de lambourde. Ils feront 110 cm. Il nous reste à calculer les angles correspondants à la réalisation de l'hexadécagone. Nous couperons donc des morceaux de lambourde de 110 cm. Nous rectifions ces morceaux de lambourde en enlevant 1,5 cm de chaque côté pour pouvoir former les angles permettant la réalisation de l'hexadécagone. Ceci fait, aux extrémités de chaque morceau, nous plantons des pointes de 60 mm comme ceci. Nous sommes maintenant prêts pour faire ce périmètre. Pour cela, nous allons faire du mortier-ciment relativement sec. Pas trop liquide. Et nous ferons des plots au fur et à mesure de l'enfancement. Nous présenterons et mettrons en place les morceaux de lambourde. Une mise à niveau parfaite est nécessaire. Nous continuerons ainsi tout autour du périmètre. Le dernier morceau demandera certainement à être rectifié. C'est dû aux petits écarts successifs. Ce n'est pas très grave. Le pourtour est maintenant terminé. Deux cas se présentent maintenant. Le premier, le plus adapté, est la réalisation d'une dalle en béton armé. Pour cela, il faut placer un tri métallique soudé que disposera et attachera de façon à ce qu'il soit maintenu à mi hauteur de l'épaisseur de la dalle. Ensuite on remplira délicatement sans bouger les lambourdes avec du béton dosé à 350 kg de ciment au mètre cube. Il faudra environ 2,5 mètres cubes de béton pour une épaisseur de 10 cm. Nous tirerons le béton par un mouvement de va et vient latéral avec une règle aluminium de 6 mètres de longueur. Lorsque cela sera terminé, environ 3 heures après, selon la température ambiante, nous arroserons par une pluie fine pour éviter un dessèchement trop rapide qui créerait des microfissures sans véritable conséquence pour la solidité, mais désagréable au regard. Ensuite, il faudra attendre quelques jours avant de monter la piscine et de la remplir, environ une semaine. Le deuxième cas concerne l'impossibilité, pour diverses raisons, de réaliser une dalle en béton. Nous réaliserons donc une assise qui nous permettra de remettre les lieux en état sans trop de difficultés. Le processus sera le même, mais il faudra pour commencer... ...boucher avec du mortier de ciment les espaces sous les lambourdes. Ceci fait, on remplira de sable fin que l'on égalisera au râteau et à la règle. Ensuite, on arrosera par une pluie fine et on laissera sécher. On répétera cette opération deux ou trois fois. Le sable va alors se compacter et créer une croûte relativement solide. Il conviendra de prendre des précautions lors du montage de la piscine... Pour conserver au maximum une surface plane. Voilà, cette façon de faire peut s'adapter à tous les modèles de piscine. Il suffit d'appliquer le même processus et de faire les mêmes calculs au prorata des grandeurs de piscine. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtirsa maison overblog.com ou bien bâtirsa maison.net. Abonnez-vous.